L'idée, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide pour les autres, pour tout le monde. Parce que je considère qu'une personne ne peut pas connaître la réalité de vie des autres personnes. Et que, par exemple, un groupe qui s'occupe du jardinage va être le plus à même de prendre les décisions qui concernent le jardin. Et que dans ce groupe, c'est dommage qu'il y ait une personne qui prenne toutes les décisions. On a l'habitude c'est de faire confiance à des spécialistes de se considérer comme incompétent dans tel ou tel domaine, juste parce qu'on n'a pas été formé ou qu'on n'a pas reçu les informations nécessaires pour faire telle ou telle chose. Et à partir de là, on est dans une, dans, dans une attitude de passivité. C'est-à-dire qu'on va attendre de l'extérieur la réponse à mes problèmes ou euh, aux problèmes que, que, que rencontre le groupe. Là, l'idée, c'est de casser ces, ces, ces habitudes-là, et de se dire, dans un groupe, il faut euh, que chacun soit responsable. Il faut que chacun ait une vision globale de ce qui se passe au sein du groupe. Ce qui fait qu'au niveau des prises de décision, ce n'est plus une personne qui prend les décisions. Alors, c'est des réunions de groupe, où les référents sont tous là, où les jardiniers sont là. Et globalement, comme on a une vision de l'ensemble, et qu'on a euh, une vision globale aussi euh, commune de l'objectif à atteindre, à partir de là, la décision elle est collective. Voilà, c'est un peu dans ce cas-là qu'on pourrait euh, parler d'une in intelligence collective. En fait, c'est chacun qui a une intelligence qui la met en commun pour faire quelque chose. Mais pour ça, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au centre. C'est comme un cercle, chacun est sur la, la périphérie, sur le périmètre, ouais. et il euh, n'y a pas de, de, de personne. Euh, comme dans une organisation pyramidale qui décide pour les autres. Ça, c'est très important. Alors, chez nous, c'est ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on commence vraiment à mettre en place dans tous les groupes. Donc, autant la coopérative de produits locaux et Saint la saladelle, qui fonctionne avec des groupes de travail. Il y a cinq groupes de travail avec chacun un référent, plus une collégiale, que les jardins de la vallée verte. Euh, voilà, que différents groupes qui, qui existent euh, et qui euh, créent l'autonomie. Du coup, c'est eux qui l'a créé l'autonomie. Ce n'est pas, pas moi qui ai euh, qui fait un plan général en disant ah, il faut qu'il y ait un jardin avec tant de personnes, il faut qu'il y ait une biocop avec tant de personnes. c'est des gens qui ont, qui ont envie de faire des choses, qui sont poussés parce qu'ils ont euh, comment dire, des talents, des envies, une vocation, on peut l'appeler comme on veut, et comme ils trouvent un espace qui est ouvert, et dans lequel ils sentent qu'ils peuvent se réaliser, alors ils lancent des projets. Donc le projet, il vient comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui tombe d'en dans... haut.